Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se passe un stage consacré à réinventer votre job. J'espère qu'après l'avoir vu, vous aurez envie de venir suivre ces deux jours pour optimiser vos ressources. Dans les entreprises où je passe, dans les stages pour le grand public que j'organise, l'une des questions les plus fréquentes est la suivante. J'aimerais bien changer de boulot, mais comment faire Le but de ce stage, c'est de vous donner les outils pour répondre à cette question. Comment améliorer ma situation, soit en restant dans mon travail actuel, soit en changeant de job En réalité, nous sommes tout à fait capables de trouver le chemin, à condition d'avoir une carte et une boussole. C'est ce que donne le bilan de santé émotionnelle. Il va vous montrer quelles sont les activités dans lesquelles vous avez tout intérêt à aller, et quelles sont celles dont il faut au contraire que vous vous teniez le plus éloigné possible. Et puis entre les deux, vous aurez des activités intermédiaires, qui pourront éventuellement vous être utiles pour augmenter votre niveau de bien-être au travail. Car c'est bien de ça qu'il s'agit en fait. Comment être heureux au quotidien, le plus possible et même davantage que ce que je pouvais imaginer dans mon boulot Est-ce que cela passe forcément par changer de boulot Ou bien est-ce que je peux faire bouger certaines choses dans mon job et déjà augmenter mon niveau de bien-être et donc d'énergie Heureusement nous commençons à sortir de la croyance selon laquelle le travail n'est qu'un mauvais moment à passer avant les sacro saints temps libre. Malgré tous les efforts pour réduire le temps de travail, il n'en reste pas moins que nous y passons encore l'essentiel de nos journées. Alors, pourquoi ne pas tout faire pour profiter de ce temps au maximum Il y a mieux. Plusieurs recherches ont prouvé que l'endroit où nous pouvions le plus être dans notre flot, ça n'est pas en dehors de notre job, mais bien en faisant un travail qui corresponde à nos compétences clés. Je viens d'utiliser un mot essentiel, celui de « flow », popularisé par Mikhail Miali. Ce psychologue hongrois a concentré ses recherches sur des personnes qui consacrent beaucoup de temps et d'énergie à des activités pour le simple plaisir de les faire, sans recherche de gratification conventionnelle comme l'argent ou la reconnaissance sociale. Et il a constaté que ces expériences optimales se rencontrer dans une forme d'équilibre dynamique entre compétences et défis. Si j'ai trop de compétences par rapport à mon challenge du moment, je vais dans l'ennui. Si j'ai trop de challenge par rapport à mes compétences, je risque de basculer du côté de l'anxiété. Sa deuxième découverte, c'est que ces expériences optimales n'étaient pas seulement le fait d'un hasard bienheureux. Elles pouvaient être provoquées. Je vous en dirai plus sur le flot lors de ce séminaire. En attendant, vous pouvez déjà lire les articles que j'ai écrits sur le sujet. Les références sont sur la page en dessous de cette vidéo. Pour l'instant, je vais vous parler de celui qui a rendu opérationnelles ses recherches, le Canadien Charles-Henri Amert. Amert a lié les recherches de Tixent Miali à 18 activités définies par la psychologie des organisations et il a codifié 9 états émotionnels réunis sur une boussole du flot afin de pouvoir D'abord, nous positionner ici et maintenant par rapport au flot que nous souhaitons atteindre et ensuite, savoir quels sont les leviers sur lesquels nous pouvons agir pour faire évoluer notre niveau de flot. Pour arriver à cela, il a créé un questionnaire avec une intelligence artificielle avancée que vous remplirez avant de venir au séminaire. Cela vous donnera une quantité considérable d'informations pour bâtir votre stratégie du bien-être au travail. Et je vais tout de suite vous donner quelques infos sur comment cela fonctionne. Si je prends ce bilan anonyme, à la première page, vous avez la présentation de l'état actuel de la personne, le « comment ça va ». Et vous voyez que cela pourrait aller mieux. La boussole en haut à gauche est loin d'être dans le flot et les niveaux d'énergie en bas de la feuille sont loin d'être satisfaisants. La boussole affiche des états allant d'excitation à détachement en passant par inquiétude et anxiété. Et ses niveaux d'implication, de qualification et d'utilisation de ces compétences sont médiocres. Cette première page est souvent l'occasion de prise de conscience forte pour les personnes qui viennent dans ces séminaires. Mais là où ça devient génial, c'est quand on passe à la page « Comment améliorer tout ça ?». Sur cette page, vous allez retrouver les 18 activités qui sont derrière tous nos jobs, avec en haut celles qui sont nos forces et parmi elles nos compétences clés, et puis en descendant celles qui nous mettent dans d'autres états émotionnels jusqu'à celles que nous devons éviter à tout prix. Pour chaque activité, vous aurez des informations sur l'état émotionnel dans lequel vous êtes en les réalisant, la fréquence à laquelle vous les faites, la fréquence à laquelle vous aimeriez les faire et les compétences que vous estimez avoir. Une fois que vous aurez toutes ces informations, vous allez mettre en place des stratégies positives pour maximiser l'emploi de vos compétences clés et de vos forces, réduire au contraire l'utilisation des activités du bas du tableau et vérifier dans les niveaux intermédiaires quelles sont celles qui pourraient augmenter encore votre niveau de bien-être et comment. Bien sûr, même avec toutes ces informations, définir votre stratégie et commencer à la mettre en place ne va pas se faire en une journée. Voilà donc pourquoi ce stage va s'organiser d'une manière un peu particulière en deux jours. Au cours de la première journée, vous découvrirez en détail ce que c'est que le flow, ses principales caractéristiques, ce qu'il produit, où et comment le développer. Puis vous apprendrez à lire un bilan de santé émotionnelle et vous découvrirez le vôtre. Enfin, vous travaillerez en binôme et en groupe pour mettre en place les premiers axes de votre changement. Environ deux semaines plus tard, vous vous retrouverez en binôme pour faire le point, recevoir du soutien, être questionné. Et surtout pas recevoir des conseils qui évidemment risqueraient de ne pas vous correspondre. Votre binôme jouera en fait le rôle de miroir pour vous aider à vous poser les bonnes questions, à trouver l'énergie pour enclencher une action, un changement. Et un mois après notre premier jour de séminaire, nous nous retrouverons pour une seconde journée où nous ferons le bilan de ce que vous avez déjà mis en place, ce qui a fonctionné, ce qui reste encore en chantier, ce que vous allez repréciser, faire évoluer. Le but c'est qu'à l'issue de cette seconde journée vous ayez affiné et renforcé votre plan d'action. En synthèse ce séminaire je l'ai voulu comme un super bilan de compétences parce que vous apprendrez beaucoup plus d'informations que ce que vous fournit un bilan de compétences classique et puis parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire un bilan mais bien d'enclencher un changement et soit de faire évoluer votre job pour qu'il vous convienne mieux soit de changer de job mais en sachant où et quoi chercher. Alors Cliquez sur ce lien et inscrivez-vous pour la prochaine session. Si vous avez des questions, des remarques, la page de commentaires en dessous de la vidéo est là pour ça. Et à très bientôt.